Euh, Salut, accompagné. Accompagné de qui? C'est yeah <rire> <rire> Twix, c'est moi. Bon, en fait, on va pas trop le bordel mais en fait, on va être tourné dans des dans, des, dans des... <rire> Salut. Dans des... Salut. <rire> donc on se retrouve parce que il y a une marque qui m'a envoyé ses écouteurs. Euh, donc c'est une marque, c'est pas vraiment une marque, c'est un vendeur sur Amazon. Et donc c'est un déballage, un déballage, enfin un déballage, un déballage et un test. Donc on se retrouve en compagnie de Twix, le grand, le magnifique. Et donc on va faire une comparaison avec les AirPods. Donc euh, voici la boîte, on peut voir le dos, il y a des spécifications euh, et ce qu'il y a dans la boîte euh, Wireless Headphone, euh, bon, Made in China on s'en fout La couleur qui est sur le côté Après ça reste un truc assez simple Donc on peut voir l'intérieur c'est assez propre, il y a directement les écouteurs la, bon, prendre la boîte c'est beaucoup plus euh, lourde sur euh, sur les sur les cela coûte uniquement euh, 30 euros un truc comme ça donc ensuite on a une petite notice donc euh, apparemment c'est les V9 V09 donc on a une notice en plusieurs langues on s'en fout un petit peu il euh, y a un chargeur mais par contre le chargeur il est minuscule Hop. plusieurs euh, plusieurs euh, sont fournis, on ouvre, on peut voir l'intérieur. Donc, les deux clapés sont magnétiques. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, les deux sont magnétiques. On peut aussi voir le, le pourcentage de batterie sur le téléphone. Quand on l'ouvre, en fait, ça fait absolument rien. Il n'y a rien qui se passe. Pas de lumière, pas de truc. Quand on les sort, non plus. Par contre, quand on les remet, il y a la lumière bleue qui se met. Et les, les, les deux petites lumières rouges. Voilà. Pour charger, je sais pas si vous verrez bien. Et la lumière bleue que je vous disais qui est derrière qui s'allume. Je mettre dans les oreilles, comme ça. J'appuie euh, deux secondes pour les allumer. Voilà, donc là ils sont allumés. J'active le Bluetooth et ça se connecte automatiquement. Là, euh, les, les, euh, ils sont connectés, pardon. Ça fait assez bizarre, genre ça dépasse. Je sais pas, genre. Euh, moi je préfère le design. Ouais, voilà. Moi je préfère le design euh, des, de cette euh, De cette marque là. Parce que j'aime pas le, ce que Apple a fait, c'est petit, la petite barre. Trouve, donc si on reste appuyé longtemps, en fait il si y a euh, Google euh, Assistant qui se lance pour. Euh, Bixby, euh, Bixby. D'après ce qu'on a testé sur les écouteurs, on peut voir qu'ils ont une autonomie de 3 heures de musique environ. appel. environ 3 heures, donc c'est plutôt pas mal. Et ouais. puis euh, quand on les remet dedans, la boîte charge aussi, et euh, les écouteurs prennent une heure à se recharger dans la boîte, et la boîte en elle-même, avec ce petit engin, prend environ 4 heures. Et puis il y a une distance de 10 mètres environ, c'est-à-dire qu'au bout de ces 10 mètres là, ça commence à saturer, à faire des petits... Euh, si petit... on l'a sur notre téléphone, qu'on pose le téléphone et qu'on s'en va avec les écouteurs, on peut faire 10 mètres. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est quand même pas mal. Euh, on peut utiliser un écouteur sur les deux, on n'est pas obligé les deux, euh, de prendre les deux en même temps. Sur peut, les peu. Donc euh, globalement, ils sont très bien pour le prix. Ils, ils sont ça... notés 5 étoiles sur Amazon, donc c'est vraiment... Euh... Ça reste de la très bonne qualité, ils sont légers, ils font pas de poids dans les oreilles, ils tiennent plutôt bien, c'est pas mal. En, en les ayant testé euh, 2-3 heures, je peux vous dire, euh, la qualité est plutôt pas mal, il n'y a aucun grésillement et tout ça, c'est bien. Euh, quand on arrive en dessous des 10% de batterie, donc au bout de ces 3 heures là de musique, il y, y a un petit mot qui dit euh, batterie faible en anglais. Il la recharge. Et euh, ouais, on doit le recharger et euh, on le met dans la dans la batterie c'est du bluetooth 4.2